Osez faire ce que vous kiffez, ce que vous aimez faire en cake design. Faites des gâteaux qui vous font pousser des ailes, qui vous donnent vraiment envie. Quand vous voyez ce gâteau et qu'un client vous passe une commande, vous commencez à danser parce que vous êtes tellement content de faire ce type de gâteau. Là, vous savez que vous êtes dans votre zone de génie et que c'est ce que vous aimez faire et c'est ce que vous allez faire. Et quand on est dans sa zone de génie, on sait bosser dur, on accepte de travailler car on le fait avec passion, avec motivation. On donne tout ce qu'on a. Alors Affirmez-vous dans ça, travaillez dur et persévérez. Oui, vous avez le droit de choisir un positionnement en cake design et je vais vous dire comment le faire et pourquoi c'est important de le faire. Lorsque j'ai commencé en cake design, je me suis vite rendu compte que j'avais une certaine attirance vers des gâteaux d'un certain type. Pour tout vous dire, je n'aime absolument pas les gâteaux Disney. Euh, la Reine des Neiges, les Mickey, ce genre de choses. Et j'ai osé l'affirmer dès le départ. Mais quand je dis dès le départ, ce n'est pas que j'ai commencé, je ne me suis pas posé des questions, je n'ai pas douté. Si, j'ai douté au, dé au début, quand j'ai eu euh, mon CAP et que je me suis dit « ok, maintenant je vais commencer à aller plus loin ». J'étais à l'époque dans plusieurs groupes Facebook du kick design qui sont principalement faits pour des amateurs et non pas pour des gens qui veulent entreprendre euh, avec ambition dans ce domaine, euh, dans ce secteur économique. » Et un jour, euh, moi qui commençais à me poser des questions depuis quelques temps, j'hésitais, je ne savais pas si j'avais le droit euh, d'avoir une certaine attirance vers un type de gâteau précis et de pouvoir proposer ça majoritairement à mes clients, j'avais peur que ça allait m'enfermer et que je n'allais pas avoir des commandes et que je n'allais pas réussir si je ne faisais pas tout type de gâteau et répondre à toutes les demandes de tous les clients possibles du monde. Ce qui n'est absolument pas une stratégie à adopter, mais je vais vous le prouver juste après dans la vidéo. Donc, je me suis rendue dans ce groupe Facebook et j'ai posé ma question ouvertement. Pensez-vous que ce soit euh, une bonne idée euh, de faire des gâteaux qu'on aime faire, qu'on veut faire euh, et ainsi ne pas répondre à toutes les demandes, à tous les clients qui existent et qui nous sollicitent Et là, j'ai eu plusieurs réponses, mais majoritairement, j'ai eu des réponses de personnes qui ont commencé à vendre peut-être depuis un, deux ans, qui débutent et qui la plupart n'ont pas du tout un bagage de marketing, de communication, de branding pour me donner des conseils stratégiques, avisés et visionnaires. Ils m'ont dit « écoute un peu, le client il est roi, c'est lui qui choisit, s'il veut un des... gâteau comme ça, tu fais, en gros tu vas où il t'emmène, tu n'as absolument pas de libre arbitre, tu n'as absolument pas le choix, tu es défaitiste, bon, tu prends ce qu'il y a, c'est tout. » C'est un peu en paraphrasant la réponse que j'ai eue, j'ai dit, OK, donc ça m'a pas vraiment conforté dans ce que je voulais faire. Et je me suis dit, bah, OK, merci pour vos retours, etc. Mais je n'étais pas du tout convaincue par ça. Au fond de moi, ce n'était pas ce que je voulais faire. Et je me suis dit, comment je peux faire pour sortir de ça? Et généralement, euh, la plupart des gens qui entreprennent en cake design ils sont dans une reconversion professionnels. Ils ont eu une carrière avant qui est peut-être très loin de, de la pâtisserie ou même de, de, de, du secteur économique de l'entrepreneuriat. Ils ont été euh, financiers, euh, comptables, euh, secrétaires ou euh, infirmières. Euh, enfin, peu importe euh, ce qu'ils faisaient avant, la plupart ne sont pas, euh, n'ont pas fait un CAP à 15 ans ok, ils se sont euh, découverts une passion, et ils ont voulu changer de vie à la vingtaine, trentaine, etc et c'est pour ça qu'ils veulent entreprendre et ces personnes là, moi je les appelle des personnes qui ont le choix c'est à dire qu'ils ont le choix de la carrière qu'ils veulent avoir et ainsi quand on a le choix c'est un luxe qu'on peut se permettre de saisir contrairement à ceux qui se disent que s'ils ne font pas les gâteaux que tout le monde demande, ils ne vont pas vendre euh, ils n'auront pas d'argent, ils ont besoin de remplir le frigo cette semaine, alors ils vont prendre tout ce qu'ils ont car en effet c'est un prix il y a un prix à payer quand on ose aller dans ce qu'on aime faire. Il y a la peur qu'il faut dépasser, il y a les doutes qu'il faut dépasser, mais aussi il y a les finances qu'il faut dépasser, car ce n'est pas tout de suite qu'on va avoir des clients, et des commandes qui vont comprendre notre, notre positionnement et, euh, et aussi nous acheter des gâteaux. Mais bien évidemment, on peut l'accélérer si on met les moyens sous la table et qu'on travaille ce qu'on appelle le marketing, la communication et particulièrement le branding avec du storytelling et un positionnement précis. Et généralement, ce sont des mots que la plupart des designers ne connaissent pas, n'utilisent pas, euh, ne veulent même pas savoir. Et quand on leur parle de ça, ça ne leur parle pas du tout. Et c'est normal parce qu'elles n'ont pas baigné dans cet environnement entrepreneurial et ce que c'est que le marketing, la communication le branding. Donc c'est très technique en fait, mais je vais essayer de vous vulgariser ça pour que vous compreniez vraiment le principe. Avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez qu'il y a une différence entre comprendre euh, un principe et comprendre sa matérialisation, son application. Et très généralement, je suis quelqu'un qui aime amener les gens à comprendre les principes, car c'est comme ça que je fonctionne aussi, je suis quelqu'un qui aime comprendre les principes. Pas les détails du principe. Le principe, et après, ce qui est génial dans le principe, c'est qu'on peut le décliner à volonté, de manière illimitée, avec de la créativité. Vous comprenez Donc, quand je vous montre mon doigt, par exemple, je vous montre euh, le doigt, on va faire. Je vous montre ce, cette ce, euh, l'heure, par exemple, voilà, donc c'est là. Je vous dis, regardez ça. Et si vous commencez, au lieu de regarder ce que je vous montre là, vous regardez mon doigt. Le doigt, c'est l'application. Dans l'exemple dans que je prends, je vous dis « regardez là ». Donc « regardez où je vous montre, ne regardez pas mon doigt ». Par exemple, vous connaissez cet adage qui dit que je, quand je te, montre, euh, je te montre la lune et toi tu regardes mon doigt. Donc en fait, regardez ce qu'on vous montre, regardez la lune, ne regardez pas le doigt. Car le doigt c'est une application, c'est déjà très restreint. Mais quand vous allez regarder la lune, vous allez comprendre, la lune c'est le principe. et Vous allez savoir comment euh, adapter ce principe à votre réalité, à ce que vous voulez faire vous-même. Donc une fois que j'ai dit ça, il faut savoir que moi, euh, quand j'ai voulu entreprendre le cake design, je n'étais pas... Affamée, je n'étais pas dans la dèche. comme on dit, j'avais un travail qui me payait correctement. Je suis partie de la classe moyenne en, en France, celle qui paye beaucoup d'impôts. Euh, en tout cas, je faisais à l'époque parce que je, je n'ai pas, comment dire, qu'une fois que j'ai arrêté de travailler, bien évidemment, j'ai plus de salaire. Mais euh, en étant dans un foyer où j'ai un partenaire qui pouvait financer, euh, ou du moins subvenir financièrement aux besoins du foyer, ça, c'est un luxe que tout le monde n'a pas. Et il faut le reconnaître. Et si vous avez ce luxe-là, il faut en profiter. Et si vous voulez, en plus, vous avez ce luxe-là et que vous avez une envie très forte de faire un monstre que vous aimez, alors faites-le. Si vous n'avez pas ce luxe-là, moi je vous dirais de ne pas quitter votre travail comme ça, mais de préparer de manière stratégique sur un rétro comment vous allez faire pour faire ce que vous aimez en entreprenant. Car pourquoi quitter un boulot que vous n'aimez pas forcément, qui commence à vous faire chier, pour aller entreprendre dans un truc qui va vous faire aussi chier Ça ne sert absolument à rien. Alors prenez votre temps et designez quelque chose que vous allez faire avec envie, avec passion, et vous allez pouvoir développer votre pleine puissance là-dedans, vos dents, vos talents, tout ce que vous avez en vous, vous allez déposer sur la cape et accomplir ce, ce projet, ce rêve. Mais si vous n'êtes pas financé, vous n'avez pas quelqu'un qui peut subvenir à vos besoins dans ce temps-là, ne démissionnez pas tout de suite, mais planifiez votre projet. Ok. Donc, Mais par contre, si vous êtes subventionné, etc. On, fait ce que, on, fait, on peut faire ce qu'on veut. Généralement, quand on est étudiant, c'est le meilleur moyen de faire ça, car on est logé, nourri chez les parents. Franchement, il n'y a pas meilleur moment de la vie pour entreprendre et faire vraiment ce qu'on aime. Moi, je me suis permise de... J'ai quand même fait 2-3 ans dans mon boulot, le temps de mettre en place, euh, de de me former en pâtisserie, en cake design, de, de penser euh, à me dire « Ok, j'ai appris à faire des gâteaux, j'ai appris à faire de, de la pâtisserie, maintenant, comment je vais pour aller plus loin ?» Et c'est là, là que ça commence à sécher, il n'y avait vraiment pas d'outils, de, de personnes qui en parlaient et je sentais que j'étais limitée, que je n'avais vraiment pas les, les, la connaissance. Je n'avais pas la connaissance pour aller plus loin. et C'est comme ça que je me suis dit ok, je vais m'arrêter, euh, me former en entrepreneuriat, comprendre un peu ce, ce monde, ce nouveau monde que j'ignorais complètement quand je suis biologiste de formation. Et c'est comme ça que je me suis dit ok, je m'arrête, je me forme pour mettre vraiment ces langues pratiques. Et j'ai pu le faire avant même que je ne sois, euh, que je commence à gagner de l'argent avec ce que je faisais, parce que dans mon foyer, j'avais un soutien. Et je sais que tout le monde ne l'a pas. Et euh, si vous êtes dans le cas où vous l'avez, profitez-en mais faites les choses correctement, ce que vous aimez vraiment. Si vous n'avez pas ce, ce soutien-là, alors euh, travaillez dès maintenant. N'attendez pas le euh, moment. Dès maintenant, commencez stratégiquement à planifier euh, ce projet avec les moyens que vous avez actuellement. Donc, comment j'ai fait du coup pour me libérer en fait, j'ai dû prendre confiance en moi. Je me suis rendu compte que les gâteaux que, que je faisais de manière passionnelle et qui étaient vraiment les meilleurs gâteaux, c'est des gâteaux hyper simples. Donc moi, j'aime la simplicité. Et j'aime bien aussi le, cette phrase d'Elona de Vinci qui dit que la simplicité, c'est la sophistication suprême. Je me trouve totalement dans cette, euh, dans cette citation car c'est vraiment ce qui vibre en moi. J'aime ce qui est simple, avec très peu de choses, mais beau, euh, lisse, carré. Voilà, si un gâteau, il est tout blanc avec juste une fleur, mais qui est bien positionné, bien dans l'angle, dans la symétrie, moi je kiffe. Et il euh, y en a là qui kiffent ça, des clients. Et c'est aussi un branding. Mais comment faire pour s'asseoir dans ce domaine-là et le faire uniquement ça Ça veut dire qu'il faut travailler sans une image de marque et dans ce cas présenter des créations, cet univers qu'on souhaite développer. Et ainsi, quand on va présenter ça, on va attirer des gens qui aiment cet univers-là. Et ceux qui ne vont pas se reconnaître, bah, ils vont préférer aller sur une page Instagram ou un site. Ou on fait des gâteaux Disney. Ils vont se dire, super, il fait des gâteaux Disney, c'est ce que je veux, je vais acheter. Mais ceux qui ne sont pas du tout gâteaux Disney, car il y en a aussi qui existent, ils vont plutôt se choisir ma page et mes créations parce qu'ils vont se reconnaître dans les images que je poste. Donc, en effet, là je vous donne un secret, on ne poste pas tout, non. On poste sa stratégie, ce qu'on veut vendre, ce qu'on veut attirer, on poste son univers. Et on est, c'est totalement possible de choisir un univers sans se fermer les portes. Car c'est contre-intuitif, on se dit que si on, on, on choisit, on ne va pas vendre, on ne va pas faire des gâteaux, c'est complètement faux. C'est complètement faux, ça c'est la peur de la famine qui vous dit vite vite, il faut qu a, que j'arrive vite, qui vous fait dire ça. Non, en étant positionné, en choisissant votre pâte votre design, votre univers artistique, vous vous spécialisez et vous, vous, vous êtes remarquable rapidement. Mais quand vous faites tout, et quand qu'on vient sur votre page, on voit tout sort de gâteaux, il y a tout, etc., on ne trouve pas votre univers, vous voyez Et là, je vais vous montrer maintenant plusieurs euh, key designers que je suis. Je ne suis pas forcément fan de ce qu'ils font, attention. Mais je sais quand même euh, dissocier, est-ce que j'aime ou est-ce que c'est bien C'est de la stratégie, c'est du branding, c'est de la communication. Est-ce que c'est bien fait ou pas Si c'est bien fait, alors je valide. Même si je n'aime pas l'univers artistique, ce n'est pas mon problème. Le fait que j'aime ou pas, ce n'est pas la question. Ce n'est pas moi qui paye ce gâteaux, c'est le client qui paye, qui juge. Alors posez vos questions aux bonnes personnes pour la parenthèse. Donc que j'aime ou pas, c'est pas mon problème. Est-ce que c'est bien fait Est-ce qu'il est positionné Est-ce qu'il a des clients C'est ça qui est important de savoir. Et là, je vais vous parler d'abord de Lumasque que vous connaissez certainement qui a un univers très marqué. Alors là, euh, quand on voit sa photo, on sait que c'est lui, hein, on peut pas passer à côté. Et moi personnellement, je n'aime absolument pas cet univers-là. Ça ne me fait pas vibrer, ça ne me fait pas euh, voilà, ça ne m'emporte pas, c'est pas ma fibre. Mais il y a des gens qui adorent, notamment une personne de ma formation, euh, de, ma, de la session précédente de ma formation, qui elle, elle, elle, qui fait ça C'était son truc en fait. Alors que moi, pas du tout, on est tous différents. Alors, osez, osez assumer votre différence lorsque vous voulez entreprendre. Ça vous donne de l'énergie quand ça devient difficile. Au moins, vous faites ce que vous aimez, c'est plus facile de persévérer quand on fait ce qu'on aime, quand on a, on a raison de le faire que de faire des choses parce qu'on euh, a peur de ne pas avoir des clients et de ne pas revendre en fait. Il y, a aussi, euh, il y a aussi le Corridoré qui a aussi une patte hyper euh, précise. Euh. En tout cas, on ne peut pas passer à côté de ses de, de, de de ces créations parce qu'on sait que c'est elle, c'est sa patte, son positionnement, on la reconnaît et elle a aussi des clients. Donc si tu n'es pas dans ce type de, de, de choses tu ne vas pas commander chez elle. Et moi, particulièrement, je ne suis pas forcément fanatique aussi. J'aime les choses qui sont plus simples. Mais mon avis, sur ça, on s'en fout, je ne suis pas sa cliente. Ce n'est pas moi qui achète, mais elle vend ses gâteaux. Vous comprenez un petit peu la différence Donc, ceux qui vont vous dire euh, « Non, le client, il est roi. » Bullshit. Bullshit. Ils, ils ne sont pas vos clients. Les gens qui ne sont pas vos clients et qui vous donnent des conseils, n'écoutez pas. Allez demander à des gens qui sont réellement vos clients « Pourquoi vous avez acheté mes gâteaux ?» Et là, vous allez comprendre qu'ils aiment. La simplicité, ils aiment, voilà, en fait, ils aiment votre univers à vous, ils aiment ce que vous êtes vous, alors soyez vous dans votre entreprise et travaillez votre branding, votre image de marque. Il y a aussi, euh, si on sort même du cake design, il y en a qui, si je sors de l'univers artistique, on peut aussi aller dans l'univers, euh, comment on dit, de création, parce que quand on est cake designer, je l'ai dit dans la vidéo précédente que vous allez retrouver juste ici, on n'est pas condamné à ne faire qu'un du kick design on peut aussi faire de la pâtisserie car on est pâtissier aussi. Et il y a plein de business qui sont des business de monoproduits, qui marchent aussi très bien, comme euh, ceux qui vendent euh, des cookies. cette marque-là euh, qui a aussi d'abord tâtonné, j'ai un peu lu son histoire, qui a fait plein de choses euh, dans la pâtisserie, mais elle ne se trouvait pas dans son élément. Et elle a dit « écoutez, moi j'aime faire ça ». Et elle s'est spécialisée dans les cookies, elle ne fait que ça. Et ça cartonne, ça fait 10 ans qu'elle qu est lancée et qu'elle fait ça. Il y a aussi, euh, bon là... Euh, Là, on parle, je n'ai pas, pas du tout euh, de tabou par rapport à ça, en tant que biologiste, pour moi, c'est une partie de, comme on dit, c'est l'anatomie humaine, qu'on appelle euh, le pénis, est ce a, mais elle, elle appelle ça la kékéterie. Donc, c'est euh, un concept où ils font des, des, des pâtisseries en forme de pénis, en forme de kéké, voilà. Et ça marche, pourquoi Parce que c'est tellement euh, différencié, c'est tellement positionné qu'on ne passe pas à côté. Et aussi, c'est tellement euh, ludique, lufoc, osé, que ceux qui sont un peu dans la provoque, etc., ils vont complètement aimer. Il y a aussi Chantilly Biscuit, euh, qui, fait, qui fait des biscuits, qui raconte des, euh, euh, des blagues, des, voilà, des, donc des biscuits avec des messages qui sont très piquants des fois, assez osés, assez trash, et ça marche hyper bien. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il faut oser choisir. Choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est dire non à des choses et pour le faire malheureusement ça demande du courage d'aller au-delà de ses peurs, de ses doutes mais si vous voulez vraiment aller plus vite, faites-vous accompagner par des gens qui vont vous encourager vous motiver et vous faire comprendre que c'est possible de le faire et que vous, vous pouvez le faire aussi si vous avez d'autres personnes que vous suivez qui ont des concepts très différents, très marqués, atypiques, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ça me fera découvrir aussi de nouvelles personnes car j'aime énormément suivre des, des personnes atypiques qui sortent un peu du lot de l'ordinaire et qui me donnent de l'inspiration pour inspirer les gens que j'accompagne également car pour donner les formations que je donne, j'ai besoin d'être vraiment dans le marché, de suivre les, les choses qui bougent, de les avancer dans... Être vraiment dans le domaine et pouvoir aussi dire aux gens que vous n'êtes pas forcément... Vous n'êtes pas forcé d'être des clones, de faire la même chose que tout le monde, car ce n'est pas une bonne stratégie pour pénétrer un marché. La meilleure stratégie pour pénétrer un, un marché, c'est d'être une vache violette. Je reprends euh, cette, cette euh, illustration de Seth Godin, le pape du marketing, qui dit que quand on est une vache, une vache violette au milieu des vaches euh, blanches et à, à, à taches noires, on est beaucoup plus remarquable. Et quand on démarre, il faut se faire remarquer, il faut se faire remarquer, d'accord Dernière compte que je suis aussi euh, avec, un, avec un, comment dire, un, un branding, un univers euh, très marqué, et là pour le coup que j'adore, qui colle à ma patte, euh, c'est ce compte-ci, euh, je suis ça sur Instagram, qui a vraiment, j'adore ce qu'il fait, ça me transporte, et quand dis en fait, que ça me transporte, c'est que, vous savez quand, quand vous êtes quelqu'un qui aime, qui aime ce qui est artistique, vous aimez l'art, L'art vous parle en fait quand vous voyez quelque chose qui est beau vous aimez la beauté que ça parle à votre île vous êtes transporté vous faites du bien vous voyez c'est de ça, ça que je parle en fait de vraiment connaître sa fibre et ça il faut apprendre à se connaître et à s'accepter à autoriser d'être soi et d'aller dans la direction qu'on veut aller mais je vais vous dire la vérité ce n'est pas facile ce n'est pas simple ce n'est pas du jour au lendemain ça va demander de combattre ses peurs ses pensées limitantes ses doutes et d'oser se mettre en avant, en fait, pour affirmer son positionnement, Oui. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé, euh, partagez, likez et abonnez-vous, car ceux qui, la plupart des gens qui suivent mes vidéos ne sont pas abonnés. Et si vous vous abonnez, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas rater euh, les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas également à me suivre sur euh, mon compte Instagram où je suis un peu plus active et beaucoup plus réactive que sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.